Donc nous allons assister à une prestation inédite du compositeur Jean-Louis Clémenceau, dont les œuvres sont bien connues dans tous les astéroïdes. Il va nous régaler euh, d'une composition de sa main sur Orion, Iron, Silver, Gold. Un hommage à euh, René Char dont je vais vous lire un petit texte. Pigmenté d'infini. Et de soif terrestre, répondant plus la flèche à la faucille ancienne, les traits noircis par le fer calciné, le pied toujours prompt à éviter la taille, se plut avec nous et resta. Merci René Char pour votre œuvre. Merci. Merci Jean-Luc Nieto, mon présentateur préféré. Merci.